C'est bon ça c'est bon ça. Non ouais Voilà. Bon, on sait que c'est pas elle. Ok. Ah, il me semble qu'il n'y a pas grand chose, hein, comme. Des dards, des dards, des dards, des des des NON Mais c'est quoi cette box Vous avez vu la hitbox de ces morts Bloqué mmh. par un caillou Le caillou quoi mmh. Le caillou nul Sans deck J'avais tout bien, tu vois. Sauf ça. Sauf euh, j'étais caillouette. Ok, ça, il faut pas qu'il reprenne ça. C'est écœurant. Voilà. Prends ton temps, prends ton temps. Ah, Mika là Allez, un jeton, un jeton. Voilà. C'est l'enfer. Okay. Ouais c'est ça C'est bien parce que juste le stalk Intimide Donc ça c'est intéressant Elle a fait un move qui était genre euh, Bof voilà. Pour l'instant c'est à mon avantage Pour l'instant mais ça peut se jouer à pas grand chose là, Notamment il y a ce moteur là 1, 2... Ce moteur là qui peut me porter préjudice. Ok. On va la faire bouger. On va l'obliger à... Ah c'est pas la bonne. Ok. Dan dan dan dan dan dan dan C'est moche ça. C'est bon ça. Hein? Alors on a quoi Analysons la situation. 1, 2, 3. Moteur là, ici. On a deux qui sont par là. Ils vont pas tarder à monter. Donc ils sont en bas. Ouais, on en parle C'était mon quoi. À moi. Pas bah, à toi. Rappelle-toi. Ça déjà essayé une fois. Revenons-en à nos engagements. Il me faut toi en bas avec le jeton. C'est pas toi. Si T'as pas de palette, ça va être très compliqué pour toi. Mais bah, il y a des chances, à ce qu'il y en a. Hein. Hey. <rire> J'ai cru. <rire> J'ai été euh... <rire> bloqué par. Euh... par une chaise de bureau. <rire> oh, ok. Le bloc, ok. Il va falloir l'aider. Hein. C'est soit vous vous forcez à c'est possible. Soit vous allez réparer ce qui est possible aussi. Je bon, dieu, l'embarras du choix. On est où? On va voir où est-ce qu'on est. Ok, un, deux, en haut. Pas mal de palettes, hein, pas mal de palettes. Et puis surtout un endroit... Euh... <rire> It's Johnny Alors ça Alors c'est un manque de bol, mon gars Alors ça, c'est un manque de bol C'est un pas de chance de niveau... Oméga <rire> Parlons-en. C'est tellement pas de chance! C'est. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je sais pas ce que fait l'autre. Hein. Bonjour, ça va? Bah là, t'as fait rien. Hein. <rire> ça ne fait absolument rien. Ok? On va dire On va des Lanti Ninja, on va attendre là Marrant ce que ça non Franchement c'est dommage parce que j'étais pas du tout à côté Ouais Fallor et meilleur mais... Il y a des chances à ce qu'elle trouve, hein, en vérité. Hein. Il y a des chances aussi à ce qu'elle est totalement accès à la sortie. On a une chance sur deux. Ah non, non, non. Elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir parce que... Voilà. <rire> voilà. Parce que je suis perdu On va se faire plaisir. 1, 2, 3... On a un trigène là ok. Ok. Déjà, c'est franch franchement hyper proche, hein. Comment ça va Est-ce qu'on en parle qu'il est... Ok, là, ah, ok. Ah, c'est vous, c'est est à toi. Okay, parti par là. Ah, c'est elle. Je crois que c'est elle. Mon obsession. Je crois que c'est mon obsession. Déjà Ok. Elle a un jeton. T'es où T'es où Ok. <rire> Quel plaisir. Tout ça pour ça Tout ça pour ça coco okay, okay. Coucou Ça va Ça va Ça va Ça va, ça va, ça va Passe, passe, passe. Ça va Donc, je suis un peu en panique, j'ai l'impression. C'est bien parce que j'ai un trigène là-bas qui est. Ok. Donne, donne, donnez. Donnez, donnez, donnez, donnez. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attends, on va aller en face. Ok. Ils sont revenus par là. On va prendre l'angle. Ok, il est de l'autre côté. Tan, tan, tan, tan. Tan, ce que tu as donné. Ok. Je pense Ils ont fait des bons moteurs. On va se retrouver face à face. Ici. Non Ok. Très bien là. Ok. C'est le moment, hein. Ok. Compliqué pour moi. Surtout qu'il y a un moteur super loin. Il y a un moteur super loin. Ok. On va essayer de les prendre. Salut. Ça va, bah oui, mais t'as pas de... Il n'y a aucune... Y a aucune palette. Un, deux, ok. Il va falloir maintenant. Hop oh. Okay, là on a pas un trigène, mais on a un générateur là-bas à s'éloigner. T'as peut-être... Bah ben non. Palette Ok Un générateur T'es sûr de ton coup hein Mec t'es vraiment sûr de ton coup là compliqué cette affaire. Hein. Ok. Maintenant, il te reste encore un générateur, mon gars. Avec quelqu'un qui a accroché. Du coup... On se croise j'ai l'impression qu'il y en a un qui a décidé d'abandonner. Trappe. Ah, trappe j'ai l'impression. On entend la trappe. Oh, il va te prendre la trappe. Les deux portes sont là. Elle va prendre la trappe. J'ai cru l'entendre aussi. Mais bien joué, bien joué. Très bien. Comment ça va T'as besoin d'un coup de main pour un moteur J'ai un temps de vis. Tête plate. <rire> Qui... Attends, mais je voulais t'aider J'ai... Je peux t'aider Mon copain C'est fou, ça. Tout mal Ah, David Donne-moi des jetons, David. Merci, merci beaucoup Dirisa. Merci infiniment. On les 100 bits. Voilà. Que... Quel reloute hein. Ok, voyons voir. Vous venez par là Ah oui Oh regardez Je lui pompe le swag par la cuisse Ça va merci, merci, merci MERCI Mer... Pourquoi oh. oh, je dis merci Je lui pompe le swag par la cuisse, qu'est-ce que tu n'as pas compris Ouais, ouais. Il va m'énerver, lui, hein. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il y a un avis de là-haut, hein. Ah non, il y a un avis juste là, très bien. Ok, ok. Ah, C'est swag, hein. Tonne-moi, donne donne tonne-donne, tonne-donne. Ouais, ouais. Ça fait plaisir. Hein. <rire> ça fait plaisir. Va falloir, va falloir y aller, hein. Ouais, genre comme ça. Hmm. C'est un bon début. Mais attendez, est-ce que c'est pas... Si, hein, attendez. Si, c'est... Si, si, c'est l'odeur de la panique Mais oui, mais bien sûr, je reconnais Ah Oh non. Je vais gâcher. Hein. J'aime pas trop ça. Hein. Un jeton. Je pourrais plus jamais récupérer ça. Petit. Jeton Attends, c'est un peu bizarre. Que je attends je... un de. Deux... Merci, le qui pour les neuf mois, c'est un beau bébé que nous avons là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de regarder ce stream. Tu dis ça parce que je suis en pétrole infini, c'est ça? Qu'il a libération. Hein. Et le temps que j'arrive, ils vont le finir. La libération, je pense que. Porte. Oh, les deux portes sont proches. Oh, les deux portes sont proches. Ah, si seulement j'avais un peu de savonnette sous les chaussures. Ok. Je pense qu'il y en a un qui va être en train d'ouvrir les portes. Je rends face là. <rire> <rire> Oh non Encore <rire> oh, de marmottes <rire> On va te s'élever, c'est très bien. Ah mais on, on se refait un, une RNG pourrie là Du coup si c'est la même RNG, on va se retrouver en théorie avec la trappe dans le coin. Palette Ah vu. Je crois qu'il n'y a plus de palette là. On va anticiper. Il plus rien. Oh, oh Bien joué, bien joué. Je crois qu'il y en a un qui va l'ouvrir. Peut-être même, on aura peut-être même deux qui vont pouvoir l'ouvrir. Ok, là-bas. Je pense qu'elle l'a ouverte. Deux qui s'en sortent, franchement, ça serait vraiment caviar. Oh C'est dommage. C'est dommage parce que là, il y a pas d'ouverture, il y a rien. Et la deuxième, elle est là aussi. Dédard. L'autre, il est retourné peut-être. Et je pense que la Shiryu va s'en sortir. Très drôle. Très très drôle. Très très drôle. Voilà. Allez, raconte aux autres ce qui s'est passé. <rire> oh.